est obsolète dans une préparation à l'hiver et même en hiver, c'est d'aller inscrire votre mal-être dans du euh, « je dois comprendre mes relations avec l'autre », dans du développement personnel au sens large de ce terme. Ce n'est pas par rapport aux autres, c'est vraiment vos ombres d'un point de vue initiatique. Ce qui est obsolète, c'est la causalité existentielle. Ça, c'est obsolète dans une saison comme celle-là. L'honnêteté initiatique là, c'est d'aller regarder ces, ces espèces de, de lames de fond, de lames de fond qui nous reviennent sur des, des résistances à la joie, au bonheur, à l'amour, à l'intimité. L'eau c'est l'intimité, c'est le féminin, sur nos résistances au féminin, sur nos résistances à la réceptivité, à la, à la confiance, donc à la foi ultimement. C'est ça qu'il faut aller regarder. La clé là c'est notre manque de confiance fondamentale, fondamentale dans l'univers, dans le divin, dans, dans, dans, dans la vie, dans nous-mêmes.